Mesdames et messieurs, nous allons commencer à présenter nos commentateurs que j'ai trouvés parce que bon, malheureusement je n'ai pas retrouvé euh, Nartax et Patagraph. Ils sont euh, à la plage. Enfin patagraph je ne pense pas, mais il doit être à la plage avec eux. Comme deux amours. C'est plutôt les commentateurs qui t'ont trouvé. <rire> Allez, je vous demande d'applaudir Luanil et laisse Bonsoir, c'est Nartax Yes Ah là là, et vous êtes tous virés. Alors <rire> C'est bon, vous pouvez commencer à défier. Ah, la connexion a l'air un peu terrible. Je ne sais pas si c'est ma faute ou pas. Yes, un tournoi en diaporama. <rire> Et voilà, donc voici mon diaporama de, de tournoi. On va refaire ce match <rire> parce qu'on n'était pas prêt. Et aussi parce qu'il euh, y a des personnes qui ont des let's go. Pour euh, régler tout ça, voilà. Donc, on demande à tous les participants de euh, dire clairement de dégager. <rire> C'est des commentateurs ou des gens random qui font euh, la discute <rire> Je les ai trouvés dans la rue. Euh. <rire> euh, moi, je suis le gagnant de l'ancien tournoi. Du coup, moi, moi, je sais même pas ce que je fais là. Vous euh, voyez, j'ai même pas de switch. Euh. Je connais pas le jeu. Euh. Il est très fan de, euh, ouais. de toute façon, de vos sur, euh, sur tout ce qui vient de se passer. Alors, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait du stress. Euh... Donc euh, ce matin, je, je savais pas pourquoi mais j'étais très très nul et là, euh, je sens que ça va mieux. Et donc toi Darkos euh, Bah en vrai, euh, bah ouais le stress et je me suis juste fait la vie en fait, je vais mec. Little Crack, voilà. il est trop fort. <rire> oh là là. la Ouh, ça fait mal Ouh yes, il a fait oh, là là. l'éjection totale, c'est fini. Voilà. On Alors, a... donc, du coup, du coup, euh, nous allons interroger bien sûr nos, nos... Ah, une heure de publication est survenue. Oh non ah, C'est considéré comme une heures pour Jérémy. Ah, c'est carrément magique Rashkit Un Arachkit qui est survenu. Je peux laisser une chance aux deux perdants de revenir. Est-ce que le chat vous accepterait qu'il y a un match entre Darkos et Magic pour défier Marco Magic il dit oui Lucario ou Lucario Je lance le débat. Euh, les fans des Pokémon, est-ce qu'on dit Lucario ou Lucario Nous allons demander à un spécialiste de euh, savoir ça, le son, de savoir comment on dit Lucario en français. Lucario. Lucario on dit <rire> Écoutez bien Lucario. Lu... <rire> Il y a un long Lu <rire> Et c'est le fist sur Isabelle. Oui en anglais. Oui parce que je traduis en, en exclusivité. Et du coup euh, Marie en te dis c'est comment il y avait tes connes Bravo Magic, tu as remonté la porte. C'est pas très original comme punchline encore. Je suis vraiment désolé, Darkos. Re-bonjour, Darkos. Non, non, mais y'a pas de soucis, t'as bien joué, mec, c'est tout. de monsieur le fou, du coup. Monsieur le fou. Bien joué à vous deux, vous aurez pensé quoi de plus Bah, merci. Bah, du coup, Leandra, tu continues et tu auras peut-être au moins une des trois récompenses si t'arrives top 3 et Magic. Tu retournes au vestiaires, tu nettoies ton peignoir et je panier. Attends, mon panier de chien. C'est un men que j'arrive bien gérer comparément aux autres vestiaires. Que c'est pas Il y a, c'est reparti pour le 2.0 lui a dit ou quoi Aïe aïe aïe aïe aïe. On est vraiment sur un magnifique diapo de 3ème. troisième. Constant Berger nous pose la question, ça va vous sinon Je pense que c'est Niar, il y a des problèmes de connexion. Donc, nous allons attendre une réponse euh, nette de Niar. <rire> on on refera revenir Magic. <rire> Magic aura une troisième chance. <rire> Magic, restons le coin, s'il te plaît. <rire> non, je vais inviter Darko sans vrai. <rire> Alors, je vais euh, déplacer une personne pour nous informer euh, des informations sur euh, le, le combattant parce qu'il le connaît depuis sa tendre enfance. Envoyé spécial, est-ce que vous pouvez nous informer de quelques informations sur l'autre adversaire? Ah, bon bah on a aucune nouvelle de, de, de Neyar pour le coup. <rire> <rire> Je vais un SMS, mais. Ah, il m'a dit qu'il redémarrait sa box. Béranger a plus d'informations que Liandre, alors que Liandre connaît mieux Nyar. Ah, ouais, bah. Euh, ouais, non, mais c'est ok, quoi. Enfin, ça commence Alors. Ah, ah. Ou dur <rire> Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Autant le match avec Magic et Lidran il était incroyable mais alors celui-là, euh, voilà, vous pouvez apprécier les qualités du Nintendo Switch Online. Euh, Bowser oui. qui veut faire féconder euh, Paluté. <rire> alors nous allons laisser quand même la, la parole à Yar <rire> de, de savoir euh, s'il est encore chaud pour euh, s'il a des problèmes de connexion ou s'il veut retenter encore sa chance. Bonsoir. <rire> Oui. oui, je pensais que ça passait, mais la connexion des champs, non, ça passe pas. <rire> aïe, aïe, aïe. Ah là là. mais en tout cas, oh vous, vous, avez, euh, vous avez fait un kill chacun, ce qui était énorme quand même. C'était plutôt beau. des <rire> <rire> meilleurs matchs de cette un kill est oh. Alors, c'était quoi vos impressions euh, sur le match <rire> En tout cas, euh, nous dirons une seule chose à Agnard. La prochaine <rire> fois. Achète un adaptateur ça coûte 30 euros chez Amazon à plus. Et je le branche où je le branche dans la terre là, Il y'a rien. Il faut encore applaudir uh, Niar d'avoir quand même participé et d'avoir fait un yes. kill à bien quand même. Yes Voilà. Rip Niar, on pense à toi. Ça va, tu diras bonjour à la maison retraite. Le chat est très sympa, mais aussi un peu uh, troll pour uh, Niar. On sent qu'il y a le match, que pensez-vous du. Logo, qu'il a, qu a fait Désolé encore à pour l'attente de la réponse que j'ai dû euh, organiser par rapport à ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il existe le Wi-Fi trailer D'accord, merci Lord Contexte. N'empêche, il me déçoit un peu ça, toi là, je suis. Je suis un peu déçu là. Du coup, c'est le premier point pour. Je. Ah la... Prends, prends, prends Marie, prends Marie Allez, c'est <rire> pas clair Nous avons Shadow contre Marie. Non mais sérieux, sur, sur Smash, Sonic, on dirait un enfant hyperactif, c'est incroyable. Il Mais à tout moment, ah. ça tord pour ah. revenir sur le ah. terrain. Ah. Ouais. Ce serait très beau. Ce serait très beau, mais là pour l'instant, ça tord ah. y a du mal. Là... Magie, il pousse. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Et au moins qu'on a l'âme. L'âme au chaude. Et Cheveux. il fait ah. pas mal de compteurs pour l'instant, Little Mac. là voilà. ah. ah. Et c'est la bonne 20 secondes Les mecs Oh là là J'ai ah, rien euh... vu Oh mais j'en ai <rire> <rire> Mais, mais qu'est-ce qui tu... qu se passe On se retrouve avec Sonic qui font du mal avec Sonic <rire> Mais qu'est-ce qui va arriver Bravo les méchants blancs, je te félicite Attends, attends, ah, comment <rire> c'est Attends, attends, qu ce que j'ai passé <rire> <rire> attends, je, je je vais parler avec la main pour qu'il es ah <rire> est seconde, attends, t'es sérieux Attends, je change ma manettes, fils de Alors, est-ce qu'on te relaisse une chance pour la première manche Bah quand même <rire> Si tu veux un chèque de 10 euros, on peut recommencer le match C'est bon, je change de manette là Attends, pas le coup Par contre, là-bas si tu te plains encore sur, sa, sur ta manette, je m'en fiche <rire> Finaliste Ouais Ça, <rire> franchement, Oh le coup Merci. Ça c'est plus super bon Alors on va mouvre alors le mou perdant. Salut Ouais c'est la manette <rire> C'était vraiment magique La vérité c'est qu'il m'a Bon sang <rire> <pu rire> <pu rire> <rire> Sur le Discord et aussi sur... Euh, ah Une heure de connexion, connexion et, ah, tiens, quoi, oui, est survêtée. Ah Qui a causé ce problème ah d'accord je ne peux plus voir le match euh, Tu vois le match toi ou pas Non Ah comment on va faire euh, Vous allez bien j'espère Racontez-moi un peu votre vie <rire> <rire> C'est largement les Song ils pas encore euh... oh, Le, le perfection <rire> <perfil>! fou <rire> Ah mais moi j'ai beaucoup d'idées en vrai hein quand il y a un tournoi est tout ça La première fois où, où Leandra a fait, a fait la merde avec Wolf il a fait, ok, oh yes. on va montrer ce qu'on sait faire. <rire> je vais dire quand même un truc à Infinite. Infinite, euh, rejoins un salon Discord. Je vais te move pour faire euh, le commentateur yes. en supplémentaire. Parce que notre fil-roule de l'émission a du mal à regarder le match. Et du coup, j'en aurais besoin d'un remplaçant comme on dit. Allo Allo, Infinite Allô Allô allo Allo, allo, allo Yes Monsieur l'ordinateur Tu oui. as un problème avec ton micro Oui voilà c'est bon. Ah, <rire> Alors C'était la galère hein. Nous allons parler un peu avec euh, Infinite parce que je pense qu'il a regardé les, les quelques matchs qu'il a eu euh, avant qu'il rejoint euh, pour, pour jouer avec... Euh... Ah d'accord. <rire> ça serait bien. J'ai entendu la voix d'un robot de Luadim, enfin de, de Infinite, je sais pas si... Oh. Ah. Ouais. Que ça écrase. Ah et coup dur X-X euh, Dark Sonic X-X... Is... Ah bah c'est euh... <rire> C'est GG qui délicat. est parti! GG <rire> est parti! Musique de par Je change la musique. Je suis peut-être boire là. <rire> Et, écoute, c'est mon mail! Alors qu'on a du Persona quoi, voilà, ça c'est de la musique. Ouais, ma Persona. Nan euh... non non non non. nan nan nan nan Je connais que celle-là, malheureusement. J'ai pas encore écouté la playlist Persona, même ah, là, personnellement. Oui, c'est <rire> rigolo ça. Personne personne. C'est long. lui dit pour qui ou pas Et normalement... Non. <rire> personne ne connaît, personne n'en veut, voilà. Mais... <rire> mais... Personne ne voulait dans le jeu de voyons. Si. Je fais des gros dégâts. <rire> Et ton personnage, mes couilles, il tout le monde. <rire> J'avoue qu'il est sorti nulle part aussi. Hein. La porte Piranha, hein euh, Non, personne ne voulait vraiment ça. <rire> <rire> si, ça courait. <rire> non pêche n'empêche, il fait mal, hein Ouais, bon c'est... Bowser c'est mal. Il, il, joue user, user. il joue safe, il joue safe. safe. Allez, le spectacle. ouais son geste de la main du genre... Oh non, il a... Non, ouais. Oh là là tu sais, tu sais, on vous en fiche si GG il remonte ou pas, il veut, on veut juste que le BRNG il fasse un... Oh... Non Par contre, tout le temps, je vais pas dire ce que t'as mis dans le chat. Voilà, c'est bon, le live est revenu. Excusez-moi, il y a une petite coupure qui a eu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est revenu. Alors attendez, je vous recrée l'arène. Donc, je vais le dire à l'oral avec le, avec un code promo. <rire> voilà. Code créateur ça. Exactement. Oh <rire> qui est au d'une oh oh place oh parce que la dernière fois il était 4 place et décide de bouffer Mario qui n'était pas dans tout les, le tournoi donc on peut le dégager s'il vous plaît. avant à toi, GG, quand même, pour avoir réussi à être yes. euh, en finaliste quand même. On l'applaudit tout encore. Tu n'as gagné rien du tout mais tu as gagné des applaudissements. Je suis bon j'ai gagné un truc Oui, des applaudissements. Des applaudissements. Et Béranger, ouais. tu gagnes une clé euh, Steam à 8,50€ chez le marchand journaux. <rire> Oh là là, quelle chance, oh. voilà, je acheter Et tu bon gagnes bon le magazine le Wii Buzz. Le KO qui est dégonflé <rire> pour Little Mac Oui, c'est le KO. Oh. C'était bien joué. ça. Après, pour le lol, je joue contre un des deux là. Enfin, le gagnant du... Oui, voilà, le... pour le lol, le gagnant des deux. Voilà. <rire> Little Mac il va m'éclater, c'est bien. <rire> <rire> oui, oui, oui. Ça commence Oh là là. Oh là là Oh ah, il est solide ou l'inferno Ah bon bah Il ouais. s'est ah, bah. <rire> pris la balle euh, la balle de chat. <rire> On n'a pas vu de gameplay de Pikachu mais ça va être très intéressant et très risqué quand même pour Wolf qui va apprendre un peu ses attaques. Oh le perfectionne Shield déjà Oh non Oh là là le gros Le mauvais geste Bien joué Oh là là Voilà, encore bravo, cher finaliste de la finale Bien oh, joué Oh putain Oh les skim belle esquive Ah, il ah, yes, bien joué. Est-ce que le, ah, est-ce yeah, yeah, yeah. est que, est Jérémy va se venger de, de, son, du tournoi, le premier tournoi. Jérémy va rapporter la coupe à la maison et que, euh, Infinite pas, ne, le, ne pourra plus le carrer chez lui, alors que ça a très beau front, <rire> un très beau trophée en plastoc. En PNG. <rire> ah, okay. Et voilà, oh, ouais. Jérémy Blanc récupère le trophée de OG. Allez, Philippe, retire-le de tes mains. <rire> non, ça se voit que, que je joue qu'un perso, quoi. <rire> je pense que <aussi. rire> c'est Et du coup, je vous dis au chat et à tout le monde de Twitch, une bonne journée et merci d'avoir participé au tournoi et d'avoir réagi au tournoi. Allez, salut